Euh, bonjour, bonjour à toutes et à tous et merci d'être présent ici. Euh, je vais parler pendant euh, 20 minutes du processus de visibilité de code à Google et essayer de garder un peu de temps pour la question à la euh, fin. Moi c'est Bruno, ça fait 4 ans que je travaille à Google. Euh, J'ai commencé à Londres pendant 2 ans où j'étais euh, SRE en Ads. Pour ceux qui ne voient pas, il y a d'un côté les software engineers, oui, de l'autre les SRE où on est un peu euh, ingénieur de production ça a des liens avec euh, box. Dans ce cadre-là, je faisais régulièrement du Python, j'écris régulièrement du Python. Euh, depuis bientôt deux ans, je suis ingénieur euh, standard euh, à YouTube à Paris. Pour le coup, 90% de mon boulot, c'est du C euh, ⁇ Je ne fais plus autant de Python que je voudrais, mais en fait, j'ai, au euh, cours des années, euh, pris des responsabilités dans des processus euh, Python à Google, celui que je vais vous présenter ici. Je suis depuis trois ans Readability Reviewer et depuis bientôt deux ans Readability Admin. Dans quelques minutes, vous comprendrez ces termes. Euh, pour commencer, un peu de vocabulaire. Euh, à Google, on n'a pas des commits, on a des changelists. Certains d'entre vous reconnaîtront peut-être le vocabulaire euh, Perforce. Euh, donc, je vais parler de changelists ou euh, CL. Euh, le processus ici, j'ai été un peu rappelé dans le titre, je l'ai traduit en visibilité. En fait, euh, c'est readability en anglais et c'est le terme qu'on emploie euh, même en français au quotidien. On dit readability ou readabilité. Euh, J'espère que vous pardonnerez ces entorse à la langue de Molière. La readability, c'est le... un des systèmes par lesquels euh, Google s'assure de la bonne qualité de notre base de code. Euh, Puisqu'on est des dizaines de milliers d'ingénieurs, on a plus d'un milliard de lignes de code euh, Python. Comment est-ce qu'on fait pour que ce Python soit beau, soit compréhensible, qu'on puisse revenir dessus des années après, comprendre ce qui se passe, le modifier, etc. Euh, la readability essaie de résoudre ces problèmes. Quand on veut, euh, disons qu'un ingénieur veut soumettre une checklist, donc avec des modifications apportées à plusieurs fichiers. Euh, disons que là, il y a cinq fichiers. Euh, il va devoir obtenir le LGTN d'un paire. LDTM, c'est « looks good to me ». N'importe quel autre ingénieur est en mesure de lui donner. Donc on envoie la change list à un ingénieur, il la revoit, il donne « looks good to me ». Mais ça ne suffit pas. Il y a euh, le concept de « owners ». On a une grosse base de code monolithique qui contient tous les projets. N'importe qui ne peut pas soumettre du code n'importe où. Les différents euh, sous-dossiers sont attribués à des équipes. Elles ont des « owners ». Donc là, par exemple, on voit que euh, les fichiers modifiés sont dans deux dossiers. Il va falloir que la personne qui soumette la change list ait euh, l'approbation, l'approuvage, des owners de, ces deux, de chacun de ces deux dossiers. Donc typiquement, le premier dossier, ça sera les owners, ça sera équipe 1, deuxième dossier euh, équipe 2. Euh, L'ingénieur qui envoie sa changelist va devoir obtenir l'approbation de chacune d'entre elles en sachant que euh, si la personne, si l'auteur est lui-même membre de l'équipe 1, euh, il donne lui-même l'approbation. Il n'a pas besoin que quelqu'un d'autre de l'équipe 1 euh, la lui donne. Il en va de même pour les langages, pour la readability. Là, on voit dans cette checklist un fichier euh, qui est l'équivalent d'un makefile, pour lequel il n'y a pas de verrou de protection, mais pour les fichiers Python, il va devoir trouver la readability Python pour les fichiers C++, la readability C++. Comme pour les owners, c'est quelque chose que l'ingénieur peut lui-même apporter. Si l'ingénieur qui a créé la de liste a lui-même la readability Python et la readability C++, il n'aura besoin que du LGTM et des readability owners. Donc voilà, en fonction, ici, pour cette checklist, en fonction de ce que euh, l'auteur lui-même euh, possède, il va avoir besoin de soit 0 au euh, zéro approval parce qu'il amène tout lui-même, mais peut-être 4 parce qu'il n'amène rien lui-même. C'est le cas pour toutes les changelists. Ainsi, euh, n'importe quelle changelist qui contient du Python a été revue et approuvée par quelqu'un qui a la readabilité de Python. C'est ce verrou qui assure la bonne qualité de notre base de code. La question maintenant qui vient est qui est ce qui a la readability et qui est ce qui ne l'a pas. Il y a en fait plus que ces deux états-là. Il y a plusieurs échelons. Le premier échelon, c'est euh, voilà, un ingénieur de base, quand il n arrive n'a aucune readability. Il va devoir les acquérir. De base, euh, pour toute list qu'il écrira, il devra trouver la proval. Idéalement, il y a quelqu'un dans son équipe qui l'a, et donc c'est lui qui va envoyer le code, et la personne va donner en même temps le LGTM et la de Python. Euh, mais il y a des équipes, des petites équipes, qui ne vont pas l'avoir, et vont devoir trouver dans d'autres équipes autour d'eux, ou des gens qu'ils connaissent. Euh, c'est donc un certain poids. Et si on n'écrit qu'à 90% du Python, il est très intéressant d'avoir soi-même la readability. À ce moment-là, on va ouvrir un ticket en disant je veux la readability et on va commencer un processus. Durant ce processus, on est candidat à la readability. Ce qui se passe, c'est qu'à chaque série Python euh, qu'on va écrire, au lieu de l'envoyer normalement à quelqu'un qui, qui peut donner qu'à la Python et peut donner son à Python, on va l'envoyer à des readability reviewers qui, eux, vont faire une revue euh, détaillée. Et à la fin, c'est eux qui vont donner la prova. On va comme ça régulièrement envoyer des change qui sont belles, dont on est fier et au bout d'un certain temps, euh, des gens vont décider que c'est bon, on a acquis la maturité et le niveau demandé. C'est bon, on nous donne la readability. Donc une fois que la personne est la readability, elle arrive dans la troisième colonne. Euh, il, peut, euh, il a juste besoin du LGTM pour ses échanges listes Python. C'est très pratique. En plus de ça, bien sûr, d'un coup, il y a plein de gens qui se mettent à lui envoyer du code pour euh, solliciter cette approbation. La plupart des ingénieurs, pour un langage donné, ne va pas avoir la readability. Plus plusieurs milliers vont avoir la readability. Donc, c'est une minorité, mais une grosse minorité. Euh, la plupart, l'extrême majorité des ingénieurs, euh, durant leur, euh, leur vie, on va dire, euh, va soit ne pas avoir la readability, soit l'avoir et va s'arrêter là. Certaines personnes qui ont déjà la readability vont choisir de s'impliquer un peu plus dans le processus. Ils vont devenir readability web. On a environ une centaine de readability web python. Ces gens-là donc sont volontaires. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont recevoir régulièrement des checklists de candidats qui vont leur demander de faire une revue détaillée de leur change list et ils vont s'assurer que tout est bien. Ils vont alors donner leur approbation. Une fois que la change list a été euh, soumise et puis, le reviewer va remplir un formulaire dans lequel il va noter euh, plusieurs choses, il va noter euh, plusieurs critères. Il va déjà indiquer la taille de la change list, son aspect général, euh, la documentation, les tests, la maîtrise des idiomes, et euh, l'utilisation de l'infrastructure Google en général. Pour chacune de ces catégories, on va dire soit tout était bon, soit c'était proche d'être bon, soit ça demandait encore du travail. Comme ça, à chaque changelist revue. Enfin, la dernière catégorie, où c'est environ 5 à 10 personnes, c'est les readability admin. C'est ceux qui chapeautent l'ensemble du système, qui gèrent le processus. Euh, entre autres, c'est eux qui vont décider de quand les candidats ont la readability. Ils vont voir l'ensemble des change lists envoyées par un candidat avec leurs notes et dire « Tiens, les euh, quatre dernières change lists de ce candidat euh, sont toutes parfaites, ont des commentaires positifs, c'est bon, je lui donne la readability. » Celui-là, « Ah non, il y a encore du progrès à faire, bah, peut-être la semaine prochaine, peut-être une autre fois. » Enfin, un de leurs derniers rôles, c'est euh, de s'occuper des reviewers euh, d'aller voir les gens euh, qui font du beau python et de dire « tiens, tu fais du beau piton, tu donnes des bonnes revues, est-ce que tu voudrais pas, à ton tour, euh, devenir volontaire et donner un peu de ton temps euh, chaque jour, chaque semaine pour euh, noter et revoir en profondeur les chat lists et euh, donc l'avant-dernière la, colonne ?» Tout ça, c'est l'ensemble des acteurs, et c'est comme ça que ce système vient. Euh, ce système est vraiment utile parce que quand on est une petite boîte avec une dizaine d'ingénieurs, euh, on sait qui est bon, qui a besoin de plus progresser, on sait à qui envoyer son code pour avoir une bonne revue, etc. Mais euh, quand c'est des dizaines de milliers d'ingénieurs, ça passe plus à l'échelle. Et euh, ce système avec voilà, euh, des gens qui ont reliability, des gens qui en ont, et quelques personnes, enfin une centaine de personnes pour gérer tout ça, marche assez bien. Euh, on a développé autour de ça donc ces différents rôles, on a des outils, les encadre. Ça, ça peut vous intéresser si euh, vous dites que peut-être dans votre entreprise, dans quelques années, il y aura besoin de ça ou que ça pourrait aider. Les outils, par exemple, le premier outil, c'est euh, des limiteurs, du PyLint, PyFlakes, etc. Ça, c'est quelque chose qui va tourner sur toute changelist qui est envoyée, même en dehors de la readability, il y a des batteries de tests qui vont tourner, des tests ad hoc par projet, mais également des tests génériques par langage qui vont euh, attraper les choses. Bah, voilà, la, la variable n'est pas définie, là, le nombre d'espaces n'est pas bon, mais également quelques autres tests euh, personnalisés à euh, Un deuxième outil, c'est pour les reviewers, ils donnent leurs préférences. Ils disent à quelle fréquence ils veulent recevoir des lists. Parce que deux personnes qui sont intéressées par donner de leur temps et devenir volontaires, peut-être que l'une d'entre elles veut ne revoir que deux changelists par semaine, mais que l'autre est prête à en recevoir cinq par jour. On ne peut pas envoyer le même volume de euh, changelists à tous les reviewers. Sinon, vous allez en dégoûter une bonne partie qui en recevra trop, alors que l'autre serait prêt à en recevoir plus. Donc ça, c'est important. Euh, un troisième outil, c'est un petit robot qu'on a, qui, euh, en fait, quand on envoie, euh, les changelists au système, elles sont envoyées au robot qui derrière va assigner un reviewer euh, en fonction de leurs préférences. Donc faire ça comme ça, ça s'assure que les préférences des reviewers sont respectées, mais également euh, qu'une personne qui envoie régulièrement des changelists à revoir sera revue par un panel assez varié de reviewers. Parce que malgré tout, chaque reviewer a ses domaines de prédilection, les choses où il est excellente, et le fait d'avoir des reviewers euh, différents au cours des checklists, assure que la personne recevra une grande variété de commentaires, et on pense que de ce, cette diversité est très saine pour les candidats. Euh, un autre outil, voilà, c'est euh, les reviewers. À la fin, remplissent un formulaire où ils notent les checklists, et euh, ces notes, on se retrouve, euh, j'allais dire, dans une base de données en fait, c'est dans une feuille Excel, euh, dans une feuille Excel donc qui euh, compile l'ensemble des notes et qui sert derrière aux administrateurs à revoir, semaine après semaine, les profils des gens qui ont envoyé déjà pas mal de CL, euh, qui sont donc susceptibles peut-être d'obtenir la readability cette semaine-là. Et c'est à peu près tout. Et juste avec ces outils-là, en fait, et les différents rôles euh, présentés, on peut avoir euh, un système qui permet à chacun de monter en compétence sur un langage, puis d'être vraiment euh, indépendant dessus, et à son tour en fait, d'aider les autres on va maintenant, euh, je vais faire des petits zooms sur différents aspects euh, de la vie des changelists et des reviewers. Donc le travail du reviewer. On reçoit une changelist, on fait une revue euh, un peu comme d'habitude, mais on va euh, faire très attention à certaines choses. Par exemple, est-ce qu'il y a des tests Là, vous me direz que euh, c'est standard, qu'on est censé le regarder dans toutes les revues de code. En pratique, quand la personne, quand son collègue essaie de résoudre un problème, qu'on a dans sa checklist pour que le truc marche, le mettre en prod, etc., euh, bah, on n'a pas forcément envie de mettre des tests. Un readability reviewer, lui, n'est pas du tout du projet. Il n'est pas du tout de l'équipe. Il a un regard complètement extérieur là-dessus. Donc il est plus à même de s'arrêter, se poser, de dire non, là, il faut des tests. Peut-être que des pressés, pressé, mais euh, dans le cadre de ce processus, moi, je ne peux pas valider ça s'il n'y a pas de test. Est-ce que ça respecte la philosophie du langage Est-ce que le, la personne redéfinit toutes les fonctions magiques pour avoir quelque chose qui n'est euh, plus vraiment du biton à la base même si ça peut être, Parce que ça, même si ça peut être assez séduisant pour les utilisateurs de la chose en train d'être développée, euh, pour les gens qui, derrière, iront corriger un bug alors qu'ils ne sont pas sur le projet ou quelques années plus tard, ça peut devenir assez terrible. Donc on essaie d'éviter des choses comme ça. Est-ce que les structures de données sont pertinentes est-ce que la personne réinvente la roue Réinventer la roue, ça peut aussi bien être réimplémenter quelque chose qui est dans itertools que euh, quelque chose qui est absent des bibliothèques partagées qu'on a à Google. On a pas mal de bibliothèques partagées, par exemple, pour la mémorisation d'une fonction, réutiliser les résultats. Euh, c'est tout bête, mais euh, c'est mieux de ne pas euh, réimplémenter la sienne à chaque fois. Nous, euh, on a également des bibliothèques standards appelées AppSafe, ABSL, je ne sais pas si vous avez vu ça, des choses qui sont de source aujourd'hui. Et Par exemple, pour l'initialisation des applications, pour la définition des drapeaux sur les binaires, des choses comme ça, c'est super pratique. Mais là, régulièrement, quelqu'un va se mettre une change list sans savoir ça, et c'est le rôle du Readability Reviewer que de euh, l'orienter vers les bonnes choses à utiliser. Euh, encore une fois, voilà les fonctionnalités avancées. Si la personne commence à définir des métaclasses, il faut vraiment se poser des questions. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'utiliser des métaclasses, mais à maintenant que vous soyez un développeur de bibliothèque, et encore, on en a rarement besoin. Enfin, euh, est-ce que le style de guide, de manière générale, est bien respecté Le style de guide est quelque chose de central à Google, que chacun des langages définit. Le style de guide Python est euh, disponible en ligne. C'est quasiment la même version que ce qu'on a en interne. Si vous allez le voir, c'est plein de choses très intéressantes. Euh, ça définit la plupart des aspects du langage. Et quelqu'un qui applique bien le style de guide euh, a déjà plus de la moitié de sa readability, on va dire. La moitié du chemin est déjà faite. Euh, c'est globalement, c'est du fait 8. Il y a quelques variantes. Par exemple, une variante dont on n'est pas fier du tout, mais que je vais oser dire, c'est qu'on utilise deux espaces pour l'indentation, et pas quatre. La raison, c'est que, originalement, il y avait plein de gens qui venaient du C++, qui sont venus faire du Python à Google, euh, Donc, on s'est retrouvé avec plein de fichiers Python au début, qui étaient tous indentés à deux espaces, et qui, au niveau de la casse, étaient tous en Pascal et pas en, en serpent. Donc, c'est des choses qu'on a encore. Le 2 de z c'est tout le monde qui l'a, mais le, au niveau de la casse, c'est au choix. Tant qu'à qu l'intérieur d'un module ou d'un projet, c'est cohérent. Euh, enfin, dans notre style de guide, on a des règles de langage. Comment importer, ne pas utiliser de lambda, utiliser les bibliothèques partagées. On a des règles de style aussi. Comment sont les docstrings C'est très précis. On ne veut pas que les gens en dévient. Il n'y a pas de raison. C'est important qu'il y ait vraiment une cohérence au sein de la base de code la longueur des lignes, la longueur des fonctions, bon, des choses classiques. Mais il est important, en fait, de noir sur blanc, mettre des limites et dire des choses, parce que voilà, on a des dizaines de milliers de gens qui écrivent du Python régulièrement. Enfin voilà, la cohérence au sein d'un projet, c'est la règle maîtresse. Parfois, quand on revoit une checklist, euh, on voit des choses qui nous font saigner les yeux. On dit, mais là, c'est en rupture avec le style de code, de code, je ne veux pas ça. Mais sauf qu'en fait, si le module, si le reste du module est écrit comme ça, et que les modules autour sont écrits comme ça, il n'est pas pertinent au sein de la chaîne liste de demander à ce que tout ça soit modifié, et en fait, on va laisser passer en signalant qu'on est triste, mais la cohérence au sein du projet, c'est ce qu'on veut. Le processus de readabilité, c'est avant tout l'occasion pour le candidat de vraiment s'approprier en profondeur ce style de vie. Des petits exemples comme ça pour le fun, je vous disais les imports, c'est tout bête, mais qu'est-ce qu'on peut faire dans les imports ou qu'est-ce qu'on ne peut pas faire bah là, le premier exemple, on importe deux modules à la fois. Bah non, on en manque juste un par ligne. Euh, le deuxième import, une personne importe une fonction. Non, la règle, on importe des modules, jamais les fonctions. Euh, le troisième, la personne importe, là, importe le logging standard. Non, pas le droit, on importe le logging de AdSafe, qui par exemple, quand on fait tourner ça dans notre cloud interne, va automatiquement rendre les logs disponibles à plusieurs endroits, pas mal de choses comme ça, c'est très pratique. Euh, le dernier import, c'est un import euh, relatif, on ne que des imports euh, fully qualified. Donc voilà, c'est des choses. Chacune de ces règles, en fait, on peut les débattre. On peut débattre de sa pertinence. Mais ce qui est important, c'est qu'une règle est établie. Euh, et que tout le monde fasse la même chose. Euh, des petits exemples de pur style. Hein. Par exemple, euh, la première liste, bah, soit la personne définit ça sur une seule ligne, mais pas de virgule finale, Soit on le met sur plusieurs lignes, mais on veut le virgule finale. Il y a plein de petites choses comme ça qui sont détaillées. Alors on pourrait dire que c'est pinaillé, mais en fait, une fois qu'on le sait, euh, ça ne demande vraiment rien que de les appliquer. Euh, le deuxième, voilà, il y a des espaces dans les parenthèses et dans les crochets, etc. Ça, on ne peut pas. Le troisième, il y a un retour à la ligne comme ça, c'est assez moche. Euh, bah non, la personne va devoir soit le définir en constante du module, soit euh, utiliser texte des dents. Et euh, le dernier, le dernier c'est quelque chose qu'on voit dans certaines bases de code, l'alignement comme ça. Je connais des gens qui sont fans de ça. Euh, ça se défend, bah en pratique on a dit non, on le fait pas. Non, ça pas mal. Euh, la grammaire. La grammaire, on est assez regardant au niveau de la grammaire dans une docstring. Euh, est quand même, je pense qu'à peu près toutes les nationalités sont représentées euh, au sein de l'entreprise, donc c'est vraiment pas toujours facile. Tu sais pas évident de dire à un collègue euh, non, là il y a une faute de grammaire dans ton commentaire. Mais en fait c'est important. Euh, la doc c'est capital, hein, vraiment, on aimerait toujours en avoir plus. Et quand la grammaire n'est pas au point, parfois on peut faire un contresens ou des choses comme ça. Donc c'est le genre de commentaire qu'on doit faire en tant que euh, readability reviewer. Et c'est le genre de chose qui est écrite noir sur blanc dans, le, dans notre style de guide. Euh, maintenant, dans le travail et du reviewer, donc il appuie bien ça, euh, quelques remarques récurrentes. Parce que euh, malgré tout, une personne progresse au niveau des change mais il y a un flux constant de personnes qui commencent ce processus et on se retrouve à redire souvent les mêmes choses. Pour en prendre quelques autres, euh, les constantes mutables. Quand une constante est une liste, bah non, faut pas quoi. Alors, faut, en un, faut en faire un tube. Un ce c'est pas censé être ça, mais ça marche assez bien en tant que liste immutable. Euh, les objets mutables. Il euh, y a là, dans l'assemblée, Nathaniel Manista, qui a fait, il y a quelques années, une super présentation un PyCon euh, sur le fait que globalement, la plupart du temps, quand vous créez une classe, euh, bah, elle n'a pas forcément de raison d'être. Et surtout, elle n'a pas de raison d'être mutable. C'est le genre de choses qu'on chasse. Euh, le formatage des chaînes de caractères, c'est tout bête, mais il y a plein de manières de le faire pas très bien et de concaténer plein de bouts. Euh, bytes Unicode, on a une base de code qui est en grande partie hybride du 32-33. Euh, on ne peut pas se permettre d'être ambigu au niveau de ce qu'est une chaîne de caractères. Il faut qu'on soit très très clair sur est-ce que c'est du bytes, est-ce que c'est du Unicode, qu'est-ce que tu appelles en code, Là, pourquoi tu n'appelles pas euh, d'encodage avec, est-ce que ça va vraiment marcher ou pas. C'est le genre de choses euh, où en tant qu'auteur, Bon, euh, ça marche sur les données sur lesquelles on travaille, on s'en soucie pas de savoir ce que c'est vraiment. C'est important. Quand on fait du Python 2.3, Python quand on a une grosse base de code, il faut être très carré là-dessus. Voilà, l'utilisation de NameTube. Peut-être que vous utilisez NameTube et que vous trouvez ça bien. C'est souvent mieux qu'un objet, mais euh, pour Python, de Python 3 il y a la super bibliothèque Atre. Et depuis Python 3.7, il y a les Data Class. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je les trouve super bien. C'est bien en fait, c'est bon. Et donc, ouais, il y a un travail d'évangélisation de ces bonnes pratiques modernes assez important quand les gens revendent la roue encore une fois quand les gens testent isNone alors que le type n'a pas de zéro c'est quelque chose qui induit en erreur quand vous dites my object is none", ça laisse sous entendre que l'object pourrait être faux sans être None si ce n'est pas le cas il ben, faut tester juste is my object et pas is my object is none". voilà ça c'est quelque chose qui revient souvent euh, les exceptions les exceptions en Python je trouve qu'on revient quand même plus vachement enfin c'est assez particulier, faut le dire. Je sais pas si vous vous pensez de logging.exception. Logging.exception, où il passe pas directement l'exception. Il va aller la chercher dans la pile d'appels. C'est pas très élégant, mais surtout, si on n'a pas lu la doc, euh, bah on ne sait pas ça. Les gens, ils passent logging.exception avec, euh, l'exception en dernier argument en bonus. C'est pas comme ça que ça marche. Ça revient souvent. Euh, au niveau de comment les gens race et virisent des exceptions aussi, c'est pas trivial. En plus, ça change entre Python de et Python points. C'est des choses qui reviennent souvent. Les annotations de type. Euh, Encore une fois, Nathaniel fait une super présentation là-dessus demain. Euh, un module python typé, c'est super sympa à lire, ça a eu plein de bugs, etc. C'est pas nécessaire, mais c'est souvent de demander gentiment aux gens tiens, est-ce que tu voudrais pas s'encoudrer quelques annotations de type ici et là Donc voilà, ça c'est des remarques récurrentes, après il y a des remarques beaucoup plus rares, Voilà quand les gens font des trucs super bizarres avec les métaclasses. Heureusement ça n'arrive pas trop souvent, mais ça arrive. Euh, donc ouais, ce système euh, ce système existe je crois depuis plus de 10 ans je ne sais pas exactement comment il a vu le jour mais aujourd'hui on a un peu plus d'une dizaine de langages euh, qui a une readability il y a des langages qui avaient une readability dans le passé mais qui l'ont ont perdu aujourd'hui on a peut-être que n'importe qui en écrive parce qu'il n'y a pas assez de gens qui en font pour avoir un pool de reviewers qui soit sain euh, c'est le cas du Perl par exemple c'est le cas du SQL aussi, des choses où on ne demande plus de readability aujourd'hui, on en donné Il y en a d'autres où avant, on en demandait pas et on en demande R, je crois qu'elle est assez récente comme readability par exemple. Donc voilà, ce système, euh, est-ce qu'il marche bien, est-ce qu'il ne marche pas bien Personnellement, je trouve, du moins pour Python, que ça marche bien. Le but, c'est de sanctionner que les gens maîtrisent le langage, maîtrisent notre style de guide et connaissent euh, les bibliothèques qu'ils doivent utiliser. Je trouve qu'on marche vachement bien là-dessus que le code Python en quand même, vous ouvrez un module standard, un module aléatoire, vous allez rarement être horrifié, ce qui est cool. Euh, des milliers d'ingénieurs sont passés par ce processus, ce sont... donc ça marche. Et en moyenne, c'est 10 changelists et 3000 lignes de code pour, euh, pour passer ça. Cependant, ça cache de très fortes inégalités il euh, y a certaines personnes qui ont bout le 4 challenge list, on leur donne, parce que les 4 challenge ont été parfaites. Et là, en fait, on voit, c'est des gens qui, professionnellement, ont fait du Python dans un milieu qui était déjà exigeant, qui, en se lançant dans le processus, ont lu tout le style de guide, qui doit tenir sur 5-6 pages, donc c'est tout à fait faisable, l'ont intégré, et, et c'est fantastique. Dès le début, on n'a rien à faire, et en 2-2, deux -deux, c'est plié. Il y en a d'autres, malheureusement, et c'est un des risques, qui commencent le processus sans être, euh, très fort en Python. Et qui en plus ont la malheureuse impression que Python c'est simple, Python c'est facile, Python c'est euh, du pseudo-code. Et donc si se passe c'est bon, je me lance dans le processus, euh, ça va venir tout seul, ça sera super facile. On se retrouve avec des gens qui au bout de 30 changes lists, ne sont toujours pas au niveau de main. Donc On ne fait pas du mentorat Python, on fait plutôt du mentorat de euh, Python à la Google. Euh, et la réputation de langage facile est quelque chose de dommage pour Python. Euh, une autre chose, c'est que le l'Ovidability Reviewer, c'est quand même un peu une, une perle rare. Ça doit être du volontariat. Vous ne pouvez pas forcer les gens à dire, bah, tu vas revoir plein de codes de gens juste pour des raisons stylistiques et des choses comme ça. Et régulièrement, tu auras besoin de dire les mêmes choses. et Il faudra faire preuve de grande patience. Parfois, l'auteur n'est pas d'accord. Et à tort ou à raison, va refuser certaines choses et on va en discuter. Euh, quand on fait ça régulièrement, plusieurs fois par semaine, euh, il y a des gens que, que ça fatigue, que ça saoule et qui peuvent devenir un peu durs, on ne veut surtout pas ça. C'est vraiment un gros écueil. Donc le Readability Reviewer, c'est qu'il de être très bon en Python, qui aime relire le code des autres, qui est patient. Donc euh, c'est une perle rare, il faut, faut, faut en prendre soin. Par exemple, on a des évaluations euh, bisannuelles euh, et peu avant ces évaluations, on envoie des mails aux managers euh, en leur disant voilà votre, votre report en dessous de vous. A revu tant de changelists en tant que reviewer, c'est comme s'il avait euh, mentoré tant de personnes, euh, prenez ça en compte, c'est vraiment génial ce qu'il fait. C'est important à faire. C'est comme ça qu'on garde les, euh, les reviewers avec nous les... <coughs> aussi. Un dernier écueil qui est assez gros, c'est que ce processus est quand même difficile, et à partir du moment où on ouvre un ticket, il faut attendre plusieurs mois avant d'entrer rentrer dans le processus. Ça, c'est pas un problème qu'on a encore bien résolu. On ne veut pas le résoudre en baissant le niveau d'entrée. Donc la question, c'est quel futur maintenant Déjà, à l'aspect actuel, il y a que deux ans. Avant, on vous était avec une seule changelist. On demandait ce que ce soit une grosse changelist, mais une seule changelist. On estime qu'on va à trop de choses. Maintenant, c'est avec. C'est incrémental, c'est de multiples changelists. On veut toujours plus de reviewers. On aimerait résoudre la file d'attente. Et par exemple, dans un des projets qu'on a pour ça, dont on discute depuis un an, euh, c'est que, que des gens qui n'ont pas la readability fassent des revues du code d'autres personnes. Comme si vous avez la readability, une fois qu'ils ont fait leur revue, ils appellent un readability reviewer qui va vérifier que la revue a été bien faite. Et ils seront notés sur la qualité de la revue. Non seulement ça aidera les gens à avoir plus de matériel à soumettre au processus, mais en plus de ça, ça permettra de vérifier quelque chose qu'on ne vérifie pas aujourd'hui. C'est qu'une fois qu'on a la readability, on peut soumettre son code facilement, mais on va devoir approuver celui des autres. On ne vérifie pas que les gens en fait font de bonnes revues. C'est quelque chose qu'on veut faire dans le futur. Je crois que j'ai fait un bon tour d'horizon euh, du processus, malheureusement un peu plus long que ce que je voulais. Euh, voilà, on est assez fiers de ce, de ce processus, moi enfin, je trouve qu'il marche bien. Et je suis prêt à répondre à toutes vos questions, malheureusement je crois qu'on est à court de temps. Et si vous voulez venir me parler devant la porte, je serai ravi de répondre à tout ce que je peux. Merci.